Salut tout le monde et bienvenue dans J'arrive dans 5 minutes, la chaîne de Booktubing de la bibliothèque Louise Michel. Aujourd'hui, j'ai une caisse avec plein de nouveautés qui sont arrivées euh, cette semaine à la bibliothèque. Et ben, je vais l'ouvrir avec vous. C'est parti Eh ben c'est parti on va l'ouvrir alors euh, chez nous on ne reçoit pas forcément des cartons on reçoit des belles caisses bleues qui viennent des services centraux qui euh, font une partie du travail et gèrent une partie de nos, de nos commandes euh, voilà donc j'ouvre et on va regarder ce qu'il y a dedans alors alors euh, on va commencer waouh, par euh, un album qui est un peu un ovni j'ai hâte de découvrir en entier, parce que je l'ai exploré par type touche, mais pas encore en entier, qui s'appelle « Comment fabriquer son grand frère ?», un livre d'anatomie et de bricolage. Euh, c'est le tout récent album d'Anaïs Vogelade. C'est un livre qui raconte euh, l'histoire d'une petite fille qui a envie d'avoir un grand frère, et comme euh, c'est un peu compliqué d'avoir un grand frère, elle va décider d'en fabriquer un avec euh, ses jouets. Donc, euh, elle bricole et avec tout ce qu'elle trouve, euh, les, du carton, des ciseaux, des, des scotches, des élastiques, elle va fabriquer son grand frère. Mais, euh, en fait, on, on découvre que c'est vraiment un livre hyper riche, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une petite histoire, puisque euh, c'est un livre qui mélange à la fois une histoire complètement déjantée et plein de vraies informations sur l'anatomie qu'on va pouvoir découvrir au fil des, des pages. C'est donc un livre très riche. Euh, on ne sait pas encore trop où c'est qu'on va ranger ça, ni à qui on va le proposer. Mais il est vraiment magnifique et il est euh, vraiment à explorer. On pense que même les tout-petits vont pouvoir euh, se plonger dans ces planches plus ou moins anatomiques avec des choses rigolotes marquées dedans. Voilà, c'est un super album. On en a pris deux. Comme ça, on est sûr que vous en aurez un entre les mains. Et on espère que ça va vous plaire. J'enchaîne avec deux histoires toutes douces. D'abord, une petite histoire qui s'appelle Le portrait de Nounours, qui est un album de Marie Kazai, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, et de Shiaki Okada chez Nobinobi. Euh, C'est l'histoire d'un petit garçon qui a fait un dessin de son nounours, de son doudou préféré. Euh, et qui part, sur le coup le nounours trouve que son... le dessin n'est pas très ressemblant, mais bon. Et puis il y a un coup de vent, le dessin s'envole et le nounours prend conscience que quand même, le petit garçon qui s'occupe de lui avait... avait mis beaucoup de, de cœur dans ce dessin. Et donc il va tout faire pour sauver le dessin et pour le récupérer. C'est une histoire toute douce avec des illustrations vraiment jolies. Euh, qui, qui, voilà, qui sera pour les euh, assez petits, mais où, où, une histoire toute simple et vraiment pleine de tendresse. Voilà pour le portrait de nounours. Une autre histoire, euh, pas vraiment dans le même style, mais également une histoire toute douce, c'est Mamie Coton contre les moutons, de liao xio kin Zhu euh, Chen Giyang, je ne sais toujours pas si je prononce comme il faut, aux éditions Hongfei, alors là on suit l'histoire d'une petite mamie qui a du mal à s'endormir, elle se couche et puis elle essaye plein de techniques pour, pour réussir à dormir, euh, mais elle n'y arrive pas, elle se relève, elle va boire un coup, elle s'occupe de, de, de ses animaux et tout ça. Euh, c'est une histoire toute douce, c'est sur le coucher et pour une fois c'est pas un enfant qui n'arrive pas à se coucher à dormir, c'est une petite mamie donc ça change un petit peu. Et puis eh ben, on découvre à la fin aussi euh, pourquoi elle a un peu du mal à s'endormir et si elle va finalement arriver à trouver le sommeil. Euh, voilà une très chouette histoire, euh, vraiment, vraiment mignonne. Alors, ensuite, et ben ensuite, un de mes chouchous du moment, euh, c'est le récent album d'Emmanuel de, Oudard qui s'appelle Ma Planète, qui est, un, qui est un bijou et comme toujours avec des illustrations absolument magnifiques, pleines de super détails et tout ça. <coughs> Ma Planète, euh, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui raconte en fait son quotidien. Euh, son quotidien de petit garçon plein d'imagination, plein d'énergie, euh, qui va toujours inventer plein d'histoires. Et là, notamment, qu'il nous raconte qu'il est arrivé, il est en fait, il vient d'une autre planète et il a été recueilli par une famille de terriens. Donc, on découvre euh, sa chambre, euh, ses parents, euh, ses amis, etc. à travers euh, à travers l'album. Voilà une belle image de la chambre. On peut passer un temps fou à regarder tous les détails euh, dans les dessins. Euh, le texte est assez court et simple et c'est vraiment vraiment un petit bijou donc ça c'est pareil, on en a pris deux comme ça on est à peu près sûr que vous arriverez à mettre la main dessus voilà euh, on passe ensuite à un conte, euh, parce que nous avons un, un chouette typhon de, de contes. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est entre les deux automates de près. Il y a un petit meuble avec, avec pas mal de contes. Euh, Celui-là, c'est « La véritable histoire du cheval de Troie ». On nous demande souvent des contes autour de la mythologie, donc on en a repris quelques-uns. Euh, c'est un livre de Viviane Koenig, illustré par Marie Caillou chez Belin Jeunesse. Voilà, euh, je ne vais pas à, à raconter en détail l'histoire, on retrouve, euh, retrouve l'histoire du cheval de Troie avec les magnifiques illustrations de Marie Caillou. Donc on espère que c'est une, une version qui vous plaira. Un autre conte ensuite, euh, c'est « L'ogre et les sept frères Biquet ». Euh, voilà, de Véronique Cauchy et Fabien Octo Lambert chez Circonflex. C'est une, une version du, du loup et des sept chevreaux, mais avec un ogre et sept petits bambins euh, qui ont un, un bon petit caractère. C'est drôle, euh, les illustrations sont vraiment hyper expressives et très marrantes. Euh, voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire non plus, hein, ça reste une, une version d'un un conte classique que vous pourrez découvrir aussi à notre rayon conte. Ensuite, on a vraiment reçu plein de choses chouettes, euh, je vous parle d'un livre CD, c'est euh, Les quatre saisons, c'est un conte musical raconté par Delphine Serig euh, sur la musique d'Antonio Vivaldi et avec les belles illustrations d'Aurélia Fronti chez Gauthier Langro. Euh, voilà, à vrai dire, je ne l'ai pas encore écouté, donc euh, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais euh, c'est des collections qu'on aime beaucoup, nous, à la bibliothèque, et on profite à la fois de la belle musique, euh, des magnifiques illustrations et d'une chouette histoire, donc a priori, ça va être un, un très chouette, euh, chouette livre CD. Je finis avec un dernier album qui s'appelle « L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé ». C'est un album de Michel Picmal, euh, illustré par Lionel lené euh, aux éditions Albin michel Jeunesse. C'est un album qui est inspiré d'une histoire vraie, euh, qui se passe en Amérique centrale, euh, dans un pays où, où des gens vivent autour d'une décharge et vivent dans des conditions vraiment pas géniales. Et il euh, y a quelqu'un qui décide de les motiver et de le, leur faire monter un orchestre en utilisant les déchets de la décharge pour fabriquer les instruments de musique puisqu'ils n'ont pas d'argent pour acheter les instruments de musique. Et grâce à ça, eh ben, ils vont découvrir la musique, monter un orchestre, euh, euh, faire parler d'eux et mettre un peu de, de joie aussi dans, dans ce milieu euh, euh, assez pauvre. Euh, voilà, c'est une très belle histoire. Et puis c'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a un petit, euh, un petit parti documentaire à la fin qui raconte tout ça. Euh, voilà. Euh, donc, vous voyez une belle, une belle pile de nouveautés. Ils ne sont pas encore en rayon, mais on va essayer de, de finir de les traiter vite pour que vous puissiez vite en profiter. Euh, merci beaucoup et, ben, écoutez, euh, à une prochaine fois. Salut